Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre pour les petits dès la naissance qui s'appelle Arbre. C'est un livre d'Amandine Laprin aux éditions Actes Sud Junior. Cet album est sans texte. On l'ouvre, il a une forme d'arbre. Et à l'intérieur, on découvre la vie d'un arbre sur toute une année, à travers toutes les saisons. C'est un cerisier, donc on a les fleurs de cerisier au printemps, les feuilles, les cerises, l'automne et puis l'hiver. À chaque fois, on a les habitants de cet arbre, que ce soit les animaux, les enfants qui viennent jouer, qui viennent jouer devant, qui viennent jouer dedans. Et les feuilles qui, qui tombent, qui repoussent, les bourgeons, les champignons qui sont au pied. On a toute la vie d'un arbre comme s'il était vivant à travers une année. En fait, le personnage principal de l'histoire, c'est l'arbre. Et on le suit sur toute son année. Ce livre-là peut aussi servir à faire de la décoration dans la chambre de l'enfant, puisque c'est un carousel. Et qu'à la fin, quand on l'a lu, on peut accrocher le petit ruban et le poser. Donc c'est vraiment un livre très très complet que les enfants, dès la naissance, peuvent manipuler. Et regarder, puisqu'il n'y a pas de texte, il y a plein de petits détails à observer. Les animaux, les feuilles, les couleurs. Et on suit cet arbre sur toute son année. Voilà, merci et à bientôt dans un nouveau Grand Méchant Book bon